Alors aujourd'hui même, le feuilleton du glyphosate continue puisque aujourd'hui même il devait y avoir un vote sur la proposition de la Commission qui était de renouveler l'autorisation du glyphosate de 5 ou de 7 ans. Il n'y a pas eu de majorité qualifiée et donc dans quelques jours il y aura un nouveau vote, sachant que la date limite c'est le 15 décembre 2017. Et pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de majorité qualifiée. Parce que ça veut dire que les États, un certain nombre d'États, refusent la proposition de la Commission qui n'est qu'un renouvellement de cette substance. Alors que la veille, le Parlement européen ne parle plus de renouvellement, il parle de sortie du glyphosate. C'est-à-dire c'est une interdiction du glyphosate. Et on laisse 5 ans pour que les agriculteurs puissent s'adapter à une nouvelle méthode pour cultiver leurs champs sans cet herbicide.